La question vient de Mythique 204. <rire> Enchantée, Mythique 204. La question est, est-ce que c'est une bonne idée de rester amie après avoir eu une relation avec une fille Elle m'a dit, stop, je décide de rester amie, c'est ainsi. Alors, c'est intéressant parce que ça complète bien du coup euh, le, le, le propos de et sur les ex et sur, et sur l'amitié euh, qu'on a vu précédemment. En fait, ce que je ressens de ta question, euh, c'est que toi, potentiellement, vu que la décision ne vient pas de toi, toi, tu voudrais autre chose qu'être ami. Et du coup, il ne faut pas se mentir à soi-même et je crois qu'il ne faut pas mentir à l'autre. Se mettre dans une relation d'amitié alors qu'on a envie d'autre chose, alors que ça soit une ex ou que ça soit une nouvelle personne d'ailleurs, c'est pas très simple. C'est pas très bon pour nous. Ça nous met dans une spirale où on a du mal à s'ouvrir à autre chose parce qu'on baigne en permanence là-dedans. Ça crée une énorme frustration pour nous. On fait croire à l'autre et on se fait croire des choses. Et je trouve que ça nous rend extrêmement malheureux. Donc, si vraiment, euh, mythique 204, tu as d'autres euh, vues, toi, tu as envie de plus euh, qu'une relation amicale, non. Ne sois pas amis, crée cette distance qui va être saine pour toi, pour te reconstruire, euh, qui va te permettre de t'ouvrir aussi à d'autres personnes, euh, d'échanger dans un premier temps si tu pas encore prêt à aller plus loin, mais on, on est dans le processus là. Et vraiment, euh, bah, du coup, Mythique est un bon outil pour, pour que tu avances dans tout ce, ce, ce processus d'échange, de rencontre, etc., euh, et d'ouverture euh, à d'autres, euh, et puis tu verras bien ce qui se passe. Mais je pense qu'en faisant cette démarche, de prendre cette distance-là, tu vas pouvoir te reconstruire et enfin pouvoir t'ouvrir à quelqu'un d'autre. Et si jamais il devait se repasser quelque chose avec cette euh, ex, ça ne se repasserait que parce que tu as pris cette distance et que tu t'es reconstruit. Ça ne peut pas se repasser si tu restes dans les parages en étant un ami qui cherche autre chose. Alors, on a maintenant la question de Jean-Baptiste. Euh, Jean-Baptiste, que faire si on n'arrive pas à se décrire Alors. En fait, ce n'est pas possible que tu n'arrives pas à te décrire. Je t'explique. En fait, si là, tu as l'impression que tu n'arrives pas à te décrire, c'est parce que tu es à fond, là dans ta tête, en train d'essayer de faire bien. Entre... C'est parce que tu as la croyance qu'il y aurait une description euh, magique ou quelque chose de, de clé qui ferait que ça serait mieux qu'autre chose. Mais en fait, se décrire, c'est juste dire la vérité. C'est juste dire tes envies. C'est juste dire ce qui t'amène là. C'est juste dire ce que tu as envie de vivre. Donc, tu vois, on n'est pas dans oh, il faudrait, dans la version très stratégique, il y aurait des bonnes ou des mauvaises réponses, un peu comme le bon et le mauvais élève, parce que ça, je comprends que ça te bloque pour, pour écrire ta description. Mais non, dans un premier temps, moi, ce que je te propose, c'est de mettre sur un papier vraiment ce que tu as envie de vivre, de mettre sur un papier ce qui t'amine ou ce qui te fait vibrer dans la vie en général, peut-être dans l'amour, etc., etc. Et à partir de là, ça, ça va te servir de ta base. Après, tu corriges un peu, tu mets un petit peu en forme. Puis si tu n'es pas à l'aise à l'écrit, euh, tu n'es pas obligé de faire très long, déjà. Et puis, si tu n'es pas à l'aise, à partir du moment où le contenu vient de toi et rejaillit de, de ta vérité, de ce qui t'anime euh, pour, euh, pour rencontrer l'amour, à ce moment-là, pour la mise en forme, etc., tu peux toujours euh, demander à quelqu'un de, de t'aider, que ce soit pour l'orthographe, que ce soit peut-être pour la structuration. Mais ne croyez pas que vous avez besoin de, de, faire, de faire un roman, en fait. Hein. Euh, si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, ne rentrez pas dans la croyance de dire oh, « C'est foutu pour moi, je ne suis pas à l'aise à l'écrit ». Non, tu n'es pas à l'aise à l'écrit écrit court. Et court, ça peut être aussi percutant que long, euh, voire même plus, euh, si ce que tu écris est ressenti, si ce que tu écris est vrai. Donc voilà, une description, euh, c'est pas pour se vendre à tout prix. Une description, c'est pour offrir une partie de nous, visible, pour que l'autre voit si ça vibre avec lui ou pas. Rappelez-vous, on est sur une question de match. On n'est pas sur une question de je dois être parfaite ou je dois être parfait. Ce n'est pas ça l'amour. On est sur une question de ça vibre ou ça ne vibre pas ensemble. Voilà, j'espère Jean-Baptiste que euh, ça répond à ta question. On a ensuite la question de Louise. Il faut combien de temps pour tomber amoureux Alors, j'imagine Louise que, que cette question, elle vient suite à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure dans, dans le live. Euh, je ne peux pas te faire une réponse chiffrée. On est en train de parler d'amour, là. Donc, tu te doutes bien que je ne vais pas dire oui, il faut une semaine, il faut un mois, il faut un an. En fait, ce n'est pas une question de temps, parce que ça peut arriver plus ou moins vite. Et chaque relation et chaque rencontre est différente. Donc, c'est vraiment pas une question de temps, c'est une question d'étape. Je préfère te répondre, te répondre là-dessus. C'est-à-dire que les étapes, encore une fois, c'est d'être bien au clair sur ce qui se passe en nous. Et parfois, on, on, on, on mélange les choses du corps, les choses du cœur, etc. En fait, ce qui se passe en nous au départ, c'est une attraction et c'est OK. C'est chouette, une attraction. Donc, ne, ne, ne gâchez pas chaque étape parce que vous êtes focus amour, amour, amour. L'amour se construit avec plein de choses avant, tu vois. Donc, ça se construit à partir déjà d'une attraction. Ça, c'est une première étape et de la vivre, cette attraction, de vivre avec délectation, j'ai envie de dire, le fait d'avoir envie de contacter la personne, ou le fait d'avoir envie de la voir, ou le fait de, de, de ressentir qu'on est intéressé. D'accord Ça, ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est les prémices. Okay euh, ensuite, il y a l'étape vraiment de, de la découverte de l'autre. Euh, C'est-à-dire, on rentre dans quelque chose où, grâce à cette attraction, cette envie d'aller vers l'autre, etc., on va commencer à vivre des choses ensemble. On va commencer à se voir, à partager des moments, à, à se créer des expériences, des souvenirs, etc. Et ça, ça va venir enrichir émotionnellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, c'est comme ça, tout naturellement, que les sentiments ou que le sentiment amoureux va se créer ou pas, d'ailleurs. Et c'est OK si c'est ou pas. Hein, euh, on n'est pas obligé de tomber amoureux de tout le monde. Hein, euh, et en tout cas, c'est comme ça. Donc vraiment, enlevez-vous de la tête. Euh, oui, l'amour, ça vient d'une semaine, ça vient d'un an. Non, non, pas du tout. Ça dépend de comment on va assimiler, comment on va vivre toutes ces étapes-là qui viennent enrichir et nourrir l'amour. Euh, Pierre, euh, du coup, question. Comment dépasser la peur de faire une erreur De dire quelque chose qui déplaira lors des échanges avec une fille. Super intéressant. Parce que ça, euh, je le retrouve beaucoup, beaucoup. Bravo, hein, merci pour vos, pour vos questions, c'est vraiment top. Euh, et là, derrière ce que tu dis, il y a une croyance. Il y a une croyance qu'on peut faire une erreur. Je ne sais pas si tu vois, et je pense que si, tu le ressens en tout cas, la pression qu'on se met en croyant ça. En croyant que l'amour, la relation amoureuse, tout se jouerait sur une parole, tout se jouerait sur quelque chose qu'on aurait fait ou pas, fait dit ou pas dit. Est-ce que vous imaginez la pression qu'il y a derrière une erreur Votre croyance, c'est que ça pourrait tout foutre en l'air. Heureusement, la relation amoureuse, euh, en tout cas la construction, la rencontre humaine, euh, Dieu merci, ou alors euh, ça veut dire que les choses sont très, très superficielles et auquel cas ça ne mènera pas à une relation amoureuse, ça se joue quand même pas là-dessus. Ça, c'est la première chose que je veux te dire. Je peux pas te laisser avec cette croyance-là. La deuxième chose, c'est qu'en soi, on ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire qu'on peut parfois être maladroit, ça arrive. On peut parfois euh, passer à côté de quelque chose qui était peut-être important pour l'autre et puis nous, on ne l'a pas vu. Enfin, ça, ça s'appelle être humain. Ça ne s'appelle pas faire une erreur, tu vois. Et ce qui est important, et là, ce qui va être la, la clé, c'est la communication. C'est-à-dire de faire sentir à l'autre que c'est OK que, que, que l'autre nous fasse un feedback, que c'est OK, en fait, que, être dans cette démarche extrêmement constructive, de dire bah, « En fait, je ne peux pas tout deviner, je ne peux pas tout savoir. » Et parfois, oui, peut-être que je vais être maladroit ou maladroite, et parfois… Mais, Dis-le-moi. Ce qui compte, c'est vraiment de prendre conscience et surtout de réajuster. On est humain euh, et donc forcément qu'il y aura des petits décalages, forcément qu'il y aura un mot ou pas un mot ou autre chose qui sera peut-être pas tout à fait ce que la personne euh, attend ou qui peut-être peut blesser parfois aussi, ça arrive. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'ouvrir à la discussion et ce qui compte, c'est de pouvoir bah, euh, faire mieux. Euh, enfin, faire mieux, faire en conscience maintenant que ça, ça peut peut-être blesser, ou que ça, c'est pas à propos, etc. Donc, tu vois, comment dépasser cette peur bah, C'est déjà en ayant conscience de tout ça. Il n'y a pas d'erreur, et la relation amoureuse ne se construit pas sur une chose qui pourrait tout, tout mettre en l'air, c'est pas vrai. Euh, je veux compléter, parce que la question est vraiment chouette, je veux compléter ma, ma réponse aussi. Euh, tu dis donc euh, quelque chose qui déplaira. Euh... C'est important que tu ne sois pas dans cette pression de plaire à tout prix. On n'est pas là, enfin quand je dis « on », vous n'êtes pas là pour plaire à tout prix. Vous êtes là pour que ça colle ou que ça, que ça ne colle pas. Parce que sinon, vous vous mettez dans une position où c'est l'autre qui vous choisit, et puis il faudrait vraiment faire attention à tout, donc bonjour à la spontanéité, parce que l'autre pourrait avoir un, un, peu, euh, un peu comme César à l'époque euh, des arènes, euh, un, un droit de vie ou de mort sur vous, c'est-à-dire de vie ou de mort sur la relation. Non, en fait, soyez dans cette authenticité, en vous disant que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes en train de choisir l'autre personne. Ce n'est pas que l'autre qui vous choisit. Et en, ayant, en étant dans cette authenticité, de voir si ça matche ou si ça ne matche pas. Mais si ça ne matche pas, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut simplement dire que le match, il ne se fait pas. Et c'est OK, encore une fois, on ne peut pas matcher avec tout le monde. Vous imaginez, ça serait très compliqué la vie, si on matchait avec tout le monde. OK, Pierre. Euh, ensuite, on a Loïc. Loïc qui dit, mon métier agriculteur, est-il un frein pour faire la rencontre Dis donc Loïc, étais-tu présent <rire> lors de la première, du premier chapitre <rire> Alors, je, je, vais te le, je, je, je plaisante, hein, mais, mais je crois que vos croyances, elles sont tellement ancrées qu'il y a besoin de dire les choses. Il y a besoin vraiment que je vous les dise, là, les, les, yeux, les yeux dans les yeux. Loïc, ton métier, tout comme l'âge, tout comme la géographie, tout comme ceci ou cela que je vous ai dit en chapitre 1, ce n'est pas un frein. Ça devient un frein si tu crois que c'est un frein. Okay. Ce n'est pas un frein en quoi En soi, pourquoi ça serait un frein J'ai même envie de te dire, euh, aujourd'hui on en fait même des émissions, tu vois. Ce n'est pas un frein. C'est-à-dire que ton métier est un frein si toi, tu considères que ce n'est pas un bon métier. Et, et je suis sûre que non, je suis sûre que tu l'aimes ton métier, tu vois. Euh, ça devient un frein si tu crois que personne ne peut s'intéresser à toi à cause de ça. Parce que là, pareil, rappelle-toi, si tu étais là présent euh, pendant le live, sinon tu regarderas le replay, rappelle-toi toute la chaîne. De croire que c'est un frein va beaucoup changer ton comportement, va beaucoup changer la façon dont tu vas interagir avec l'autre, peut-être dans une certaine forme de fermeture. Ton métier, c'est pas un frein. Et ça sera d'autant moins un frein si tu l'aimes, si tu partages ce que tu aimes, si tu es animé quand tu en parles. Si pour toi, c'est pas un problème, ça ne le sera pas pour l'autre. Je te garantis. Voilà, donc j'espère que les choses sont claires, les amis, par rapport à tout ça. Alors, ensuite, on a, euh, alors on avait Mythique 204 tout à l'heure, maintenant on a Mythique 452, OK Comment se débarrasser de sa peur des femmes et plus adopter une posture d'homme dans la séduction et sa relation aux femmes Alors, c'est une très bonne question, évidemment, c'est une très vaste question, je crois que je pourrais en faire aussi un live entier, c'est peut-être des sujets qu'on verra, je ne sais pas, on en discutera avec Mythique. Euh, comment se débarrasser de sa peur des femmes Bah déjà, par un des outils que je t'ai proposé ce soir, qui est de dégommer tes croyances. Parce que ta peur des femmes, forcément, et tu ne peux pas me dire le contraire, elle est relayée par plein de croyances que tu as sur les femmes. Ce n'est pas « j'ai peur des femmes et puis s'il n'y a rien ». Tu as peur de ça, parce que tu crois ça. Tu crois que les femmes sont comme si, Tu crois que les femmes sont comme ça. Qu'elles vont être comme si avec toi, ou comme ça avec toi, etc., etc. Moi, je te propose dans un premier temps, et c'est vraiment des exercices de coaching, je te propose de lister. Je sais, c'est pas agréable, mais c'est un mal nécessaire et ça ne dure pas longtemps et tu vas voir, ça va libérer plein de choses. Euh, de lister tout ce que tu crois. J'ai peur des femmes, ok, mais ah oui, même je vais te proposer deux choses. Premièrement, j'ai peur de quoi Liste tes peurs. Deuxièmement, liste tes croyances. Liste tout ce que tu crois. Et à partir de là, bah, tu vas pouvoir faire cette démarche justement de te dire est-ce que c'est la vérité Est-ce que je peux le vérifier etc. Donc on va désamorcer tes croyances. En désamorçant tes croyances, on va déjà commencer à diminuer un petit peu la peur. Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, c'est le pas à pas. C'est-à-dire que pour vraiment faire encore diminuer d'un cran ta peur des femmes, il va falloir que tu les fréquentes il va falloir que tu interagisses. Tu vas me dire, oui, mais du coup, je n'ose pas parce que j'ai peur. Oui, mais à un moment, on va trouver une petite brèche. Et cette brèche, je veux que tu tiens en gouffre. Hein. Une, une bonne brèche, hein, pour le coup. Je veux que tu tiens en gouffre. C'est-à-dire que même si c'est un minuscule pas, tu te dis, c'est complètement dérisoire, un pas, c'est jamais, jamais anodin. Et ça nous amène au pas suivant. Donc moi j'aimerais bien que là, euh, tu peux même nous répondre dans le chat si tu veux, euh, mais pour toi même sinon, que tu puisses vraiment te dire ça serait quoi le plus petit pas que je pourrais faire pour avancer vers les femmes, pour avancer vers ce que tu appelles la séduction, pour avancer vers euh, un échange. Je ne sais pas où tu en es exactement euh, tu vois dans, dans, ta, dans ton processus de rencontre. Je veux que tu détermines non pas la montagne que tu n'oses pas franchir, mais le plus petit pas. Ça serait quoi cette petite chose que pour l'instant, tu fais pas, ou tu ne t'autorises pas, et que tu pourrais faire. Même si ça te paraît petit, je te garantis que rentrer dans ce cercle vertueux, ce n'est pas petit. Et comme ça, petit à petit, on fait, euh, on fait avancer les choses. Ça, c'est vraiment des outils. Après, demain, je peux te faire une réponse plus, euh, plus générale. Euh, J'ai envie de te dire, les femmes, elles sont comme toi. Alors, je ne sais pas l'imaginaire que, que tu as par rapport aux femmes. Les femmes, elles sont comme toi. Elles sont là, et en particulier, euh, là, vous êtes tous sur Mythique, donc euh, voilà. Vous êtes là, vous avez envie de rencontrer l'amour. Potentiellement, vous en avez un peu peur aussi, et c'est humain, et c'est OK. Euh, et vous êtes là pour la même chose. Donc, sache que la, les, la femme en face de toi, elle a envie d'échanger, elle a envie de rencontrer l'amour, elle a envie euh, de découvrir, elle a envie de vibrer, elle a envie de tout ça exactement comme toi. Donc, je veux vraiment, euh, un, je veux vraiment que tu euh, désacralises, euh, dans le bon sens du terme, euh, euh, en, en croyant, enfin, en ne croyant plus que ce serait des espèces d'ovnis qui seraient très différentes, que tu ne comprendrais pas et que du coup, tu ferais n'importe quoi, etc., parce que c'est pas le cas. À chaque fois que tu ressens ça être part en toi, rappelle-toi que la personne en face de toi, elle cherche la même chose, elle est là pour la même chose, elle a peut-être les mêmes peurs qui la traversent, elle est humaine comme toi et elle est là. Ensuite, on a Eric. Eric, comment faire une belle photo de profil Ah, alors... Une belle photo de profil, et je t'encourage à aller voir, il y a tout un replay sur le profil, il y a toute une partie sur les photos. Alors, je vais te répondre bien, sûr, mais vraiment, si tu veux plus de détails, n'hésite pas à aller voir le replay. Euh, une belle photo de profil, c'est quoi Resituons déjà le sujet. Une belle photo de profil, c'est une photo où on te voit. <rire> c'est une photo où tu te ressembles. C'est une photo dans un contexte qui est le tien, c'est-à-dire on ne s'invente pas une vie. Et euh, c'est une photo où, effectivement, esthétiquement, euh, c'est pas tout flou, c'est pas… Voilà, il y, y a quelque chose quand même qui te met à ton avantage, sans, sans, te, sans te dénaturer en te faisant, en faisant croire que tu es quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, euh, c'est une photo où quand même, j'ai envie de dire, c'est une photo où tu te trouves beau, Eric. C'est une photo où toi-même, tu te dis dis bah, « je l'aime bien, cette photo, tu vois euh... ». Et c'est ça, une belle photo de profil. Euh, donc, et c'est une photo où c'est toi l'acteur principal. C'est-à-dire, ce n'est pas une photo, où les, les fameuses photos où il n'y a qu'un spot sur la photo, on ne sait même pas à qui on a affaire. Euh, tu ne te caches pas, il n'y a pas les lunettes, il n'y a pas le masque, il euh, n'y a, euh, a pas tout ça. Euh, c'est ça, une bonne photo de profil. C'est juste toi, voilà, je vais simplifier. C'est toi qui t'aimes bien sur la photo. Ça, c'est ma réponse. Après, pour les détails plus précis, je t'encourage à aller voir le, le replay. Tania qui nous dit « Bonjour, je crains de ne pas savoir communiquer clairement, respectueusement et sereinement sur mon besoin de temps de solitude en couple. » Ok. Alors, en fait, derrière ce que j'entends je, euh, là-dessus, euh, c'est intéressant parce qu'il y a le clairement, il y a le respectuellement, le sereinement. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ressens que tu peux peut-être vite te mettre en, en, en format euh, hérisson. C'est-à-dire, je pense que ce besoin est tellement fondamental pour toi, tu as tellement peur qu'on ne le respecte pas et tu as tellement peur de ne pas savoir le faire respecter que sans doute tu te mets très vite sur la défensive et évidemment, ce n'est pas la meilleure façon de communiquer. Donc moi, j'ai envie de te dire que personne ne peut t'empêcher de répondre à ton besoin. Donc, tu n'as pas besoin d'être en modérissant parce que c'est toi qui choisis les temps que tu as, dont tu as besoin seul ou les temps dont tu as besoin en relation. Euh, derrière ta question, je sens la question des limites qui, qui, que peut-être tu as du mal à poser. En fait, sache que poser une limite, c'est pas faire du mal à quelqu'un, c'est pas être malveillant, ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas. Ça veut dire qu'on est en train de respecter quelque chose qui est juste pour soi. Il n'y a aucun couple qui peut fonctionner, non, fonctionner pardon, avec l'un des deux qui ne respecte pas ce qui est juste pour lui. Donc, plutôt que de croire que ça va peser sur le couple, non, ça ne peut faire que du bien au couple. Et si tu es en couple ou si tu rencontres des personnes, euh, ou, ou si tu as peur de rencontrer euh, une personne qui ne respecterait pas ça, c'est qu'il va y avoir un très gros souci dans la relation et j'ai envie de te dire, pose-toi vraiment des questions. C'est-à-dire que le respect des temps pour soi, c'est un des fondamentaux de la relation. Et pour cela, effectivement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Toi, tu as peut-être besoin très souvent et pas longtemps. L'autre, il va avoir besoin longtemps, mais pas souvent, etc. etc. Donc, on est tous très différents là-dessus. Donc, effectivement, la question de la communication, elle va être absolument essentielle. Et moi, j'ai envie de te dire de faire simple. C'est-à-dire de faire simple avec ouverture et bienveillance. Donc, pas porc-épic, pas hérisson. Ouverture et bienveillance. Et peut-être qu'en face de toi, tu as eu affaire des gens qui n'étaient pas rassurés. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu commences par rassurer. Je t'aime, ou bien si on n'en est pas encore là. Je suis bien avec toi. C'est pas mais. Tu éviteras le mais dans ta formulation et pour me sentir bien et me sentir encore mieux. J'ai besoin parfois de mes petits moments. Ça ne remet absolument rien en cause dans notre relation, dans mon envie d'être avec toi, dans mon couple. Au contraire, ça me donne encore plus envie. Je me ressource et je suis encore mieux pour être avec toi. Voilà comment euh, je t'encourage à communiquer. Tania. Alors, on a Mythique 342 maintenant. « Je passe au-delà des peurs et fais des rencontres via l'appli. » Déjà, bravo à toi. « Mais à chaque rencontre, je suis déçue, car je n'accroche pas avec l'homme rencontré même après deux heures. Faut-il persévérer avec la personne ou bien faire plus de rencontres ?» Alors, euh, on n'est on est ni dans la quantité, ni… Je, je, vais te faire, je vais te faire une réponse. Déjà, je serai assez curieuse de savoir… Euh, t'en tires une conclusion, mais à partir de combien d'occurrences de, tu tires cette conclusion Parce que à chaque rencontre, je suis déçue. On est en train de parler de quoi De trois rencontres. On est en train de parler de quoi De cent rencontres. Parce que très souvent, on a tendance à faire une généralité d'un truc qui ne peut pas être généralisé. Parce que si on est en train de parler de trois rencontres ou cinq rencontres, on ne peut pas généraliser. C'est OK de ne pas avoir de coup de cœur pour cinq personnes qu'on a rencontrées, encore une fois, c'est ce que je vous disais, euh, les coups de cœur, ça, et ça doit rester quelque chose quand même de rare. Vous imaginez si on a des coups de cœur pour tout le monde Donc moi, ça ne m'inquiéterait pas à ta place, tu vois, si on n'est pas en train de parler de 200 rencontres, évidemment. Mais si on est en train de parler de, de, de, de quelques rencontres, pas d'inquiétude. Je vais rebondir sur le mot « je suis déçu ». Si tu es déçu, c'est que tu avais des attentes. Et je crois que la problématique, elle vient plutôt de là. En fait, c'est ce que j'essaie de vous, vous expliquer. Cette curiosité, dans un premier temps, vraiment, soit dans cette curiosité de vivre, de ressentir, de voir ce que ça fait. C'est en étant dans cet état d'esprit-là que, déjà, tu ne seras pas dans la déception parce que tu n'auras pas d'attente et on ne peut pas être déçu quand on n'a pas d'attente. Plutôt, voilà, je suis dans la rencontre humaine, j'expérimente, je peaufine, etc. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, ok euh, Et du coup, tu ne seras pas déçu. Et si tu n'es pas déçu tu n'auras pas peur d'être déçu la prochaine fois. Parce que c'est ça que je lis dans ton message. Vu que tu crois que tu es toujours déçu, encore faut-il savoir le chiffre, tu es en train de projeter ça et d'anticiper sur le fait que les prochaines fois, tu vas être déçu. Et du coup, tu es dans cet engrenage où tu vas aux rencontres, en ayant cette croyance, donc, et, et du coup, ça se crée, t'es parasité par « je vais être déçu », tu vas essayer de choper tous les trucs qui te déçoivent ou tous les trucs qui ne te vont pas, et tu laisses aucune chance à la rencontre. Donc la question, c'est pas de persévérer. Je veux dire, si vraiment, tu n'as pas d'accroche avec quelqu'un, je ne vois pas du tout l'intérêt de revoir la personne. En revanche, change ton état d'esprit quand tu vas à la rencontre. Euh, ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il faut faire plus de rencontres oui et non. Alors, je ne sais pas combien tu en fais, donc j'ai du mal à répondre à cette question. Euh, il ne faut pas en faire plus pour en faire plus, parce que si tu fais des rencontres avec des gens avec qui tu n'as pas euh, vraiment euh, matché, ou il ne s'est pas passé un petit truc à l'écrit, ou euh, par rapport au profil, ça sert strictement à rien. Euh, si ça se passe mal dans, ou pas top dans les étapes précédentes, ça ne risque pas de si bien se passer ça dans la rencontre. Donc, potentiellement, plus de rencontres si tu n'en fais pas beaucoup. Donc, une question peut-être d'ouverture. Mais uniquement des rencontres si tu as senti que ce qui s'était passé dans les échanges t'en a donné envie. Et y aller avec curiosité, en disant qu'il n'y a pas d'enjeu particulier sur cette rencontre-là, voir ce que ça donne, être beaucoup plus spontané, peut-être beaucoup plus légère dans ton approche. Ensuite, on a Jung qui nous dit Comment avoir confiance en soi et rester distant pour attirer l'attention d'un homme Alors on est servi en croyance, ça, ce soir. Comment avoir confiance en soi et rester distant Qu'est-ce qui te fait croire qu'il faudrait rester distant Et puis, qu'est-ce qui te fait croire qu'il faudrait faire toute une magouille pour, pour attirer l'attention d'un homme, etc. Je crois que là, tu es beaucoup parasité par tes croyances de, des fondements de l'attirance ou de l'attention. L'attention d'un homme, elle va se porter à toi, bah, en fonction de toi. C'est-à-dire qu'un homme va, va te porter de l'attention s'il y a quelque chose dans qui tu es qui va l'intéresser. Ce n'est pas une question, il faut que je sois distante, et puis là, il faut que je mette trois jours à répondre, sinon machin. Très sincèrement, ça, c'est des, des, des stratégies qui ne valent pas sur la durée. Okay Ce n'est pas, pas comme ça qu'on construit les choses. Donc, avoir confiance en soi... Alors, il y a tout un replay là-dessus, d'ailleurs, donc je t'encourage à aller le voir. C'est de te dire que, encore une fois, il n'y a pas de rapport de force dans la rencontre. Tu peux avoir confiance dans qui tu es, parce que de toute façon, qui tu es, c'est qui tu es. Et que ça matchera avec des personnes et que ça ne matchera pas avec d'autres. Et pareil, il y a des personnes, toi, ça matchera ou ça ne matchera pas. La confiance, elle se situe déjà dans l'équilibre et dans le fait que le rapport humain, il est équilibré et il n'y a pas une posture inférieure ou, ou supérieure. Euh, par rapport à cette question de, de distance, c'est pas parce que es distance que tu vas att attirer l'attention. Euh, et encore moins de la distance dans le comportement, c'est-à-dire que euh, ce qui peut attirer l'attention, c'est au contraire une certaine chaleur humaine, une certaine ouverture, une certaine, encore une fois, curiosité. C'est pas de, de faire le, euh, le d'être dans la froideur, par exemple. Tu vois, la froideur, c'est pas quelque chose qui est particulièrement attrayant. Alors, je dis pas que ça t'inquiète pas certaines personnes, mais euh, de manière générale, c'est pas particulièrement euh, attrayant. Donc, t'as pas à jouer un rôle particulièrement. En revanche, si ta question de la distance, c'était une question d'espace, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire maintenir un espace où chacun est aussi indépendant et on n'est pas en train d'étouffer le truc, ça oui, j'encourage effectivement à avoir ta vie, à être dans, dans ton espace, à être indépendante et effectivement bah, se retrouver en étant ouvert et au contraire en n'étant pas froid. Euh, ensuite, et je crois, les amis, que c'est la dernière question, c'est passé vite. Euh, nous avons donc Valérie qui nous dit « Est-ce que vous recommanderiez de ne pas coucher avec la personne rapidement, même si on en a très envie Est-ce qu'il faut se dévoiler tout de suite et parler de choses personnelles ou attendre ?» Alors, il y a deux questions, en fait. C'est une dernière question, en fait, c'est deux dernières questions. Alors, euh, la question du sexe. Euh, je dirais qu'il n'y a aucune règle. Vraiment, moi, je ne crois pas à ces règles archaïques. Il faut, il faut pas. Déjà, le « il faut, il faut pas », moi, je crois pas. Donc, euh, je dirais plutôt que tout dépend où vous en êtes. dans ce. Ça, ça rejoint un petit peu peut-être la deuxième question. Dans ce que vous avez partagé et ce que vous avez échangé. C'est-à-dire que si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que les échanges se sont vraiment bien passés, on sait tous les deux que on est en train de... On a envie de cheminer vers une relation engagée, etc. Moi, je ne vois pas du tout le problème de coucher le premier soir. <rire> Il n'y a aucun problème. Euh, si c'est que pour du sexe, je ne vois pas le problème non plus de coucher le premier soir. Où c'est plus problématique, c'est quand vous maintenez un certain flou, et je parle surtout aux femmes, là, ce soir, c'est-à-dire que vous, vous avez envie d'une relation, de, de, de construire quelque chose avec quelqu'un. La personne vous plaît, donc ça pourrait être une personne, potentiellement, avec qui vous avez envie de construire. Et vous n'avez pas du tout abordé ça avec la personne. C'est-à-dire que vous, vous êtes dans le flou de savoir si la personne en face, elle est prête à vivre ou à construire une relation engagée, ou si elle cherche quelque chose de plus léger. Et c'est ce décalage-là, c'est ce flou-là, c'est cette interrogation-là qui peut vraiment biaiser les choses s'il si y a sexe, alors qu'on n'est pas très au clair sur ce sujet. Et là, ça peut créer quand même des choses un peu plus délicates. Donc, ce n'est pas une question de timing, c'est plutôt une question de ce qu'on a partagé, est-ce qu'on va dans la même direction, que ça soit que pour du sexe ou que ce soit pour une relation engagée. En tout cas, je crois que c'est important d'être sur la même longueur d'onde et de le savoir avant de le faire. Et si vous le savez avant euh, le tout début et que vous avez très envie, et eh bien ça fait partie de la vie, les amis, donc euh, voilà. Et du coup, sur ta deuxième partie de question, est-ce qu'il faut se dévoiler tout de suite Alors là, je pense que tu parlais peut-être plus sur la personnalité que sur euh, autre chose. Et parler de choses personnelles ou attendre, euh, j'ai envie de te dire, c'est indispensable de parler de choses personnelles dès le départ. C'est-à-dire que pour moi, on n'avance pas vraiment sur euh, vraiment une complicité, euh, un match, euh, une rencontre, plus-plus, en restant sur des banalités même au niveau du chat. C'est-à-dire que dès le départ, avant même d'avoir rencontré la personne, on rentre sur des choses personnelles, on se dévoile. Euh, Qu'est-ce qu'on risque De toute façon, à ce stade-là, c'est un inconnu euh, derrière, euh, derrière un écran. On ne risque rien à être authentique et à ouvrir quelque chose de nous. Donc, c'est pas simplement... Euh, euh, il faudrait attendre. Je vous décourage d'attendre. Pour moi, c'est là que ça joue et c'est là surtout que vous allez créer quelque chose de différent. Combien j'ai de personnes qui me disent, euh, qui, me, qui, qui sont sur des, des conversations extrêmement banales, extrêmement bateaux ce pas ça qui font-ils justement parler d'attirer de, de, euh, l'attention, etc. Ce qui va attirer l'attention, c'est justement d'être sur un créneau un peu plus profond, un peu plus personnel, où on se dévoile, où on partage des choses. Et là, vous ferez vraiment la différence en plus, parce qu'il y a beaucoup trop de conversations qui restent finalement en surface et qui ne sont pas très intéressantes au, au moment du chat. Voilà, donc c'était la dernière question. J'en aurais bien pris d'autres, mais à un moment faut, faut qu'on arrête, hein On va pas passer toute la nuit, même si c'est un plaisir d'être avec vous. Euh, je vous dis un grand merci, un grand merci pour vos questions, pour vos interactions votre accueil c'est extrêmement riche et je trouve que c'est de plus en plus riche donc bravo à vous bravo pour votre envie pour votre envie de faire évoluer les choses pour être pour être là c'est un grand grand grand plaisir je vous le dis vraiment avec le cœur, un grand plaisir d'être là pour vous accompagner sur ce chemin là évidemment un grand merci à nouveau à mythique pour sa confiance et me laisser l'opportunité de pouvoir vous apporter euh, tout ça euh, vous aurez évidemment un nouveau rendez vous très bientôt on va se retrouver euh, pour un prochain live coaching au mois d'octobre d'ici là ah, restez connectés vous aurez accès au replay pour ceux qui n'ont pas tout regardé ou ceux qui ont besoin de revoir des parties euh, de ce live et surtout ne quittez pas votre écran vous avez un rendez vous maintenant le rendez vous euh, en live room pour poursuivre ensemble pour pouvoir continuer à échanger faire des rencontres euh, et vous laisser une opportunité supplémentaire de vous rencontrer et de vous connaître et je vous dis à très très bientôt